avec des intervenants professionnels qui exercent ces métiers dans des entreprises locales, de faire le point sur bah, quels sont ces métiers, euh, comment ça fonctionne, et puis comment on fait aussi pour y arriver. Donc aujourd'hui, on a fait une première intervention tout à l'heure sur les métiers de codeur-développeur. On va s'intéresser à un deuxième type de métier, qui sont les métiers du coup du support informatique. Donc, euh, bah avant de, de rentrer dans le vif du sujet, déjà, je vais remercier nos, nos trois intervenants hein, qui ont, ont eu la gentillesse de prendre un peu du temps pour vous parler de ces métiers. Euh, ils exercent tous les trois dans des euh, entreprises euh, locales, euh, des entreprises de la Drôme, donc Isiact euh, et Hippegarde, pour, pour être plus précis. Et du coup, bah avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous demander de vous présenter. Donc, euh, bah peut-être que Fred, tu peux, tu peux débuter vous pouvez faire comme ça. Merci. Donc, euh, oui, je m'appelle Fred. Je travaille donc, euh, dans la société IPGARD depuis peu de temps. Euh, nous, je supervise la partie support et toute l'équipe technique. Donc, euh, le support, je le vois plus, euh, pardon, moi aussi, comme, comme euh, un ensemble de, de, de tâches diverses et variées, mais dont Rémi parlera un petit peu mieux que moi parce que lui, il est plus dans la partie opérationnelle. Mais euh, voilà, bon, quelques mots, sinon je vais être bavard, donc je vais laisser la plate pour suivant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, donc oui, moi, effectivement, je viens de Isiact. Hein, L'avantage, c'est que je suis à l'étage du dessous. C'est assez pratique. Euh, moi, je suis donc euh, responsable hein, de la cellule système d'information et donc hein, directement responsable du support, que ce soit au niveau de l'infogérance ou de la cellule ERP. Micro. Merci. <rire> Bonjour, donc moi c'est Rémi, euh, je travaille chez IPGARM depuis bientôt trois ans avec mon responsable ici présent, Fred. Donc je suis plus euh, effectivement euh, au cœur même du sujet euh, donc support informatique, puisque j euh, je reçois avec mes collègues, hein, mon équipe du support, donc on est euh, on a des appels, on a des tickets incidents euh, au jour le jour. Euh, on va rentrer effectivement dans le détail du métier. Peut-être juste avant, Guillaume, tu nous as parlé d'ERP. Est-ce que tu peux juste nous dire l'acronyme ERP, ce que ça signifie Oui, tout à fait. Alors, sans, sans parler d'acronyme, on va faire plus simple que ça. C'est que l'ERP, le, ce sont des, des logiciels, en fait, hein, de gestion d'entreprise. Hein. Avec un ERP, vous allez pouvoir gérer les devis, les commandes, les factures de vos entreprises. Vous allez pouvoir gérer, d'autre part, la production, la logistique. Les ordres de fabrication, voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment la vie d'entreprise de A à Z et la compta. Okay. Ensuite, là-dessus, effectivement, il euh, y a du support. Parce que quand on a un projet ERP, qui est un projet à long terme, hein, un projet ERP, euh, souvent, euh, ça dure huit mois, voire un an. Et bien derrière, il faut du support. Il faut pouvoir aider, en fait, les, les clients. Hein, il faut pouvoir aider les clients. Parce que euh, qui dit informatique dit relations humaines. Et ces relations humaines, elles sont indispensables quand on est dans un projet informatique. Hein. Ce qui est très important, et je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus, c'est que euh, non, le stéréotype de l'informaticien, là, il n'existe plus. C'est vraiment très, très important de se dire qu'il y a de l'humain. Il y a énormément d'humains, et c'est pour ça qu'on vous accompagne après vos projets. Et c'est pour ça qu'on vous supporte. Et qu'est-ce que Et qu Guillaume, qu'est-ce que Guillaume Rémy, qu'est-ce que vous avez finalement à, à dire pour vous aux personnes qui pensent que les métiers du support c'est pour les geeks, donc les gens qui sont fiers de technologie, qui aiment passer toute leur journée devant leur ordinateur tout seul, est-ce que le métier de support, d'après vous, serait fait pour pour eux ou pas forcément Rémy, peut-être. Je, ouais. je dirais non, je dirais pas forcément. Je dirais. Euh... À partir du moment où on n'est euh, pas passionné, mais on est intéressé par la chose, il euh, n'y a pas besoin d'être geek, euh, comme on dit, et même si euh, je dirais que ce mot est faussement rattaché à l'informatique. Mmh. Le, le, voilà, le, le métier de support, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, attaché à, à quelqu'un de, de et férus. Ok. Et toi, Fred, qui gère aussi des équipes du coup, support euh, chez IPGuard, pour toi, est-ce que le métier du support, ça consiste à être un pompier quand ça ne marche pas, on vient éteindre le feu, réparer tout ce qui ne marche pas. Non, parce que le principe même du support, c'est un petit peu comme un médecin. Le principe, Pardon. Merci. Le principe du médecin, c'est d'éviter que les gens soient malades. Le principe du support, c'est de travailler sur des process pour qu'il y ait de moins, le moins de soucis possible et que l'on soit une aide sur les, euh, les points ou très particuliers ou les choses très diverses. Parce que voilà, tous ceux qui font des supports ou même tous ceux qui touchent à l'informatique, même chez eux, ça vite qu'il n'y a pas... Un problème, une solution, mais soit un problème, plein de solutions. D'accord. Donc, en quelque sorte, vous êtes dans l'anticipation plus que dans la, la réaction, c'est ça C'est ce qu'on devrait essayer de faire tout le temps. Ouais. Le support, c'est de travailler justement pour limiter les problèmes. Ok. Rémi, peut-être que tu peux, toi qui es qui est technicien, donc qui, qui, qui intervient directement auprès des, des mm -hmm. usagers, donc des utilisateurs, euh, quand il y a urgence, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire quoi Vous intervenez à n'importe quelle heure, n'importe quel jour comment ça, comment ça fonctionne très concrètement Alors oui, en, en, particulier, euh, en particulier non, enfin, ça, ça, ça dépend. Mais chez nous, effectivement, on a un système de support euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc on a une astreinte. Mais on a, on a quand même des horaires de, de bureau pour le reste des équipes. Mais euh, il faut de façon... à assurer un support, comme on dit, donc pour, pour l'hébergement ou quel qu'il soit pour le client, tout dépend de sa demande. Il faut être capable de réagir rapidement et efficacement. Je, je profite effectivement pour vous dire aussi également aux personnes qui nous suivent sur le live, n'hésitez pas à poser euh, vos questions via le chat. Euh, je ferai le, le porte-voix de, de ces questions à nos trois intervenants qui seront euh, ravis d'y de, de répondre. Si, euh, du coup, si je me mets dans la peau d'une personne qui voudrait peut-être exercer ses métiers, je commence à avoir euh, quelques idées. De, euh, effectivement, il y, a un peu de il y a du contact quand même. On doit répondre au téléphone, on doit anticiper, mettre en place des process. Donc Je vois à peu près les, les qualités. Mais est-ce que d'après vous, il y, a, il y a des formations en fait, qui sont euh, vraiment euh, prévues pour exercer ses métiers ou on a plusieurs voies possibles pour y arriver Guillaume, Alors, je, oui, je vais, je vais démarrer euh, effectivement euh, avec ça. Il y, y a des formations, bien évidemment, qui existent hein, moi, pour être euh, ingénieur informatique. Il y a euh, certaines personnes, euh, effectivement, qui font des formations pour faire du helpdesk, hein, euh, ce qu'on appelle donc, le support informatique. C'est une formation qui existe euh, et qui est potentiellement même payée par l'État. Hein, C'est de l'alternance, donc euh, payée par une entreprise. Il ne faut pas hésiter à se lancer dedans, en fait. Ce qui est vraiment très important sur ces formation-là, euh, c'est d'avoir cette faculté à progresser humainement. Le, le côté technique, jamais une entreprise euh, ne vous forcera à être un expert technique quand vous faites du support. Ce qui est très important, c'est d'avoir ce côté humain et de pouvoir dialoguer. Ça, pour le coup, on peut former les gens là-dessus, mais oui, il existe les formations, bien évidemment. Ok, euh, merci là-dessus. Est-ce que vous, euh, Fred et Rémi, vous avez d'autres euh, avis Par exemple, Rémi, toi, tu as, as, euh, as eu quel parcours Tu as fait quelle formation pour, euh, pour être dans le support pour, euh, Alors moi, personnellement, j'ai suivi donc, une formation informatique à partir du bac. Donc euh, un bac, euh, ouais, bac micro-informatique suivi d'un un bac spécialisé dans l'architecture arch réseau ça m'a me, ça me, ça bien, bien beauté. Ouais. Et euh, pour moi, par contre, le, la, la base de l'informatique, quel que soit le, le domaine dans lequel on va se spécialiser, c'est impératif de savoir faire, de passer par, le, par un support. Parce que le support reçoit vraiment tout l'éventail de possibilités, ait, de problématiques qu'il pourrait y avoir. Donc euh, pour moi, c'est un... C'est un point de passage, c'est formateur. Quoi. Est ça euh, que tu veux... La meilleure école est D effectivement pour l'informatique, c'est un support, au-delà de l'école. Et toi, Fred, tu, tu me disais en aparté euh, au début euh, que tu euh, avais des profils qui étaient différents aussi euh, sur euh, des métiers de support, toi qui gères euh, un peu des équipes de support Alors, il y a un petit peu tous les profils oui, dans le support. Dont il a, euh, on, on citait un exemple que l'on a, nous, dans la société, une personne qui n'avait aucune formation informatique, mais qui avait de, une vraie envie... De se plonger là-dedans, qui était euh, ouais, passionné et euh, au point qu'on a accepté, faire le pari de l'embaucher en disant bah, on, on va avancer ensemble. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de, de valeur et qui est très compétent sur à peu près tous les aspects du support. Donc c'est vraiment ce que dit Jérémy, toi, le, le support c'est une vraie, vraie belle école pour avancer vers tous les points. Pardon. Ok, euh, donc maintenant qu'on voit à peu près les métiers du support, les périmètres d'action, donc les logiciels, euh, l'assistance utilisateur, est-ce que vous seriez capable, collectivement évidemment, de me donner trois qualités un petit peu pour quelqu'un qui a envie de travailler dans du support informatique Trois qualités essentielles, qui vous paraissent essentielles Guillaume peut-être Oui, mais je, vais, je vais commencer là-dessus, effectivement. La, la première, hein, c'est ce que je disais, c'est la relation humaine. Quand on est au support, il faut des fois répondre au téléphone. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut répondre à des mails. Non, quand je dis ça, répondre au téléphone est obligatoire, d'accord, mais des fois, non. Donc, il faut répondre au ticket. Il faut avoir une relation client, en fait, une relation humaine qui est vraiment très importante. Il faut avoir, deuxième qualité, la compréhension fonctionnelle. C'est-à-dire que là, on se détache un petit peu du technique, à proprement parler. On n'est pas obligé d'être un pro... Euh, de certains langages informatiques, pas du tout. L'important, c'est de comprendre fonctionnellement de quoi a besoin le client et pourquoi il a un souci. Et à partir de là, la troisième qualité pour moi, c'est de communiquer avec les autres personnes en interne. Ça veut dire que quelqu'un qui est au support, ça peut arriver, des fois, il a un souci qu'il n'arrive pas à régler, hein, c'est ce qu'on appelle le niveau 1, et il va transmettre ça aux autres équipes qui, eux, vont gérer le problème. Donc ça, la communication en interne est très importante. Donc, pour résumer, c'est vraiment communication externe et interne. Pour moi, c'est les deux points très, très importants. Donc là, tu as introduit, du coup, as parlé, tu nous as parlé de support niveau 1, support niveau 2. Oui. Euh, c'est quoi la différence entre les deux métiers Entre Alors, les deux. Euh... est-ce que je vous passe la main, messieurs oui, oui. Mais, euh, oui, je peux répondre, oui. Le, euh, en, euh, en soi, il y aurait un support niveau 1, niveau 2 ou 3 ou plus. Suivant la, la spécialité euh, des équipes, de toute façon le, le, le support niveau 1, si je puis dire, le, lui va dégrossir. Il a un peu le, le côté de, de première analyse, dégrossissement, déjà rassurer le client en fonction de, de l'incident qui, euh, qui, qui lui arrive. Euh, de là, faire une, une première ébauche, prendre les bonnes informations. Euh, C'est très important si l'incident doit être relayé. relayé. Donc avec euh, et avec ça, donc s'il peut dépanner dans un premier lieu, super. Sinon, il va, il va orienter, donc si c'est un problème de sécurité, si c'est un problème d'administration de, de serveur, donc si c'est le, le système euh, lui-même, ou si c'est la partie réseau, ou si c'est la partie euh, logicielle uniquement. Si euh, voilà, Il va vraiment euh, prendre les bonnes infos, et ça permet d'aiguiller et de corriger donc bien plus rapidement, et surtout de partir dans la bonne direction. Et, et oui, du coup, le, le niveau 2, le niveau, le, donc lui va, va recevoir cette, cette, cette problématique et euh, en fonction de sa, voilà, de sa compétence, il sera, il sera plus à même de, de pouvoir euh, corriger. Euh, il, va être, il va intervenir dans un second temps, quoi. Ce n'est pas lui qui va intervenir euh, au départ. Quoi. Voilà, il va, ouais. ça ne sera pas lui de, de faire, okay. faire le travail de, de, de, de dégrossissage. Hmm. Il aura. Euh, on a la plupart du temps au niveau des, des administrateurs système et à système réseau. C'est le, le profil le plus courant. Okay. Fred, tu voulais rajouter quelque ouais, chose Je voulais juste rajouter en, en deux mots, mais sur les, les trois qualités pour moi, qui sont, ce qui a bien dit Guillaume aussi, mais qui sont donc le, la relation humaine, la communication, et la troisième, c'est la curiosité, qui est hmm. le seul vrai mode pour pouvoir avancer. C'est celui qui explique pourquoi il n'y a pas de formation obligatoire pour du support, mais ça va être on apprend un peu sur le tas et on apprend justement dans ces histoires d'équipe entre le niveau 1, donc le niveau 1 qui prend les appels pour simplifier, qui cherche, si trop pas vite, on essaie d'aller vers le niveau 2, qui va, quand on arrive à fonctionner correctement, aider justement le niveau 1 à monter en compétence, de manière à ce que le niveau 1 ait moins besoin du niveau 2, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Je comprends, donc la curiosité, je trouve que ce mot il est intéressant et il nous.. Il nous éloigne un peu des a priori qu'on peut avoir sur le métier du support. Il faut être super technique, c'est de l'informatique, il faut maîtriser le code. Et en fait, ben on voit relations humaines, curiosité, travail en équipe. C'est finalement des qualités qui sont, qui sont bien différentes de ce qu'on peut imaginer de prime abord, je trouve. Donc c'est intéressant, je vois. Je remercie je pour votre même pour moi la volonté. À partir du moment où on est volontaire, on peut, on peut accéder à plein de choses. Oui, tout à fait, c'est ça. Une personne qui est au support, hein, j'insiste là-dessus, c'est vraiment du support. Hein. Ce n'est pas forcément du support externe à 100%, c'est vraiment du support aussi interne. C'est qu'on est là pour supporter, supporter euh, avec beaucoup de guillemets, parce qu'on peut jouer avec les mots français. Hein, mais on est là pour aider. En fait, le support, c'est de l'aide. On est là pour aider l'externe, on est là pour aider l'interne. On est là pour aider tout le monde. Et il n'y a pas forcément besoin d'être un technicien averti pour faire ça. L'important, c'est l'humain. Encore une fois. Ok, maintenant, j'aimerais euh, bah, voir pour vous euh, une bonne journée quand vous travaillez euh, en support ou avec des équipes support. Euh, Est-ce que vous pourriez me la décrire en quelques étapes C'est quoi une bonne journée quand vous travaillez euh, en support, qu'on puisse se rendre compte en fait du quotidien du métier Peut-être euh, ah, Rémi Une bonne journée en support oh, ouais. Il y en a plein <rire> il y en c'est déjà positif, si tu me dis que ça n'existe pas tu vois j Alors, j on n'oublie pas le, le concept du support qui est de recevoir donc, euh, les, pas les plaintes ni les doléances mais les, les problématiques donc c'est vrai qu'ils appellent pas pour demander comment ça va ni, ni dire euh, qu'ils sont super contents mais euh, voilà et, à partir du moment où on s'est écouté euh, une bonne journée euh, c'est euh, bah déjà si on, on arrive à résoudre un un incident qui traîne depuis, ou un problème, euh, ou un, euh, depuis, qui traîne depuis un bon moment, le solder, c'est un, une super journée. Quand quelqu quelqu'un a enfin trouvé cette solution, c'est une bonne journée. Euh, une bonne journée, c'est aussi euh, quelqu'un qui, j'en ai, ai eu, pas plus tard qu'il y a deux semaines, qui m'a dit « vous m'avez sauvé la vie ». Donc j'ai dit bah voilà, voilà, j'arrête de j'arrête de travailler. Bon, au final <rire> vous êtes des pompiers quoi. Je reviens à ce que je disais euh, au début. Voilà, vous sauvez des vies, euh, vous rassurez les gens. Euh, bah, franchement... Il y a pour personnes effectivement il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc euh, c'est euh, si on arrive à les aider rapidement, déjà les aider, euh, c'est une bonne journée. S'ils si, si sont contents c'est euh, okay. c'est une très bonne journée. Bah, je, je vais rejoindre euh, oui c'est exactement ce que tu viens de dire en fait. Euh, je vais faire très très rapide en fait. Ce qui est très important et ça c'est vraiment une grosse qualité de ce métier, quelque chose qui est hyper pour moi intéressant, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on va avoir de la reconnaissance des clients, donc euh, vraiment externe, et on va avoir de la reconnaissance aussi de l'interne. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont nous dire merci toute la journée quand on fait bien son travail, bien évidemment. Voilà. Mais <rire> ça non mais ça arrive, j'en suis témoin. Hein, j'ai vraiment des gens qui disent merci tout le temps à mes oui. équipes techniques. Et ça, ça franchement, c'est très important. C'est une qualité du métier, une force de ce métier euh, voilà, qu'il faut avoir. Ok, on a une... Si tu veux rajouter quelque chose, Fred Oui. Euh, juste bah, une question très pratique hein, pour des personnes qui souhaiteraient s'orienter euh, vers ces métiers. Est-ce que ça recrute Alors, sur quelle partie le, le support est, peut être très vaste en fait, hein, que ce ouais. soit euh, l'ERP, que ce soit la CRM, que ce soit l'infogérance. Oui, oui, oui ça, ça, je peux vous le dire. Ce sont des métiers qui recrutent tout à fait. Euh, alors, sans être pessimiste, c'est que l'avantage du Covid, euh, désolé d'en parler, l'avantage du Covid en fait a, a permis à l'informatique aussi de se développer euh, drastiquement. Avec le télétravail, donc euh, indéniablement avec de la mise en place de postes informatiques, hein, des, des PC portables, euh, toutes ces choses-là. Donc oui, de l'infogérance et donc de la maintenance informatique. Donc mmh. oui, oui, oui, c'est un poste qui est très porteur. Fred, tu veux rajouter quelque chose sur la partie recrutement, oui, ou oui, peut-être autre chose. Sur la partie recrutement, alors on, on revient un petit peu sur, enfin je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la partie communication et compagnie, pardon, je n'ai pas bien l'habitude du micro. Et, mais donc, euh, on, on, quand on dit qu'on est attentif aux relations humaines, euh, nous, typiquement, euh, enfin, pour notre partie, mais on regarde de temps en temps, on voit passer des gens qui sont à la recherche d'emploi et qui ont un vrai, un vrai, vrai plus humain. Et c'est ce qui va être aussi des fois un facteur d'embauche pour nous. C'est-à-dire qu'on on est dans une petite ville, et en même c'est un petit bassin d'emploi, et donc il n'y a pas des millions de personnes à la fois qui peuvent trouver du boulot, mais aussi qui en, qui en cherchent. Et donc euh, c'est ça aussi. Le, le recrutement peut être aussi un recrutement parce qu'on rencontre quelqu'un de valeur, potentiellement. Parce que le, la technique s'apprend, comme dit Guillaume, la relation humaine, mmh. pas beaucoup. Et du coup, bah, quand ça se présente comme ça, ça peut se faire sous la manière d'un stage, d'un apprentissage, ou c'est euh, forcément un recrutement en bonne et due forme bah, le, le dernier, nous, ça a été un recrutement en une semaine. D'accord. On a quelqu'un au téléphone qu'on connaissait un tout petit peu parce qu'il a bossé dans une société que moi je connaissais. On avait des bons échos. On fait un Skype avec lui enfin, ou un Teams, peu importe. Et puis on lui dit euh, T'es dispo quand Demain, bah, bien après-demain, parce qu'il faut qu'on s'installe. Voilà, ça peut être ça aussi. Quoi. Très bien. Euh, Guillaume, si tu as quelque chose à rajouter. Euh... Oui, bon, très rapidement. Nous, effectivement, euh, on, on a recruté il hein, n'y a, a pas longtemps. Euh... Une personne qui travaille justement à l'infogérance, hein, donc qui travaille au support et qui a fait une intervention très rapidement au bout d'une semaine. Mais par contre, oui, nous, on prend aussi des alternants, parce qu'il est, est important d'avoir des étudiants, des stagiaires, de, de leur apprendre le métier, parce que le, le, le fait de travailler en fait au support, il faut quand même être formé, si vous voulez, il faut être formé à l'outil hein, que vous allez supporter. Et il faut être formé aussi à cette fameuse relation client dont on vous parle hein, tous les trois depuis tout à l'heure. Donc euh, oui, il y, y a des postes qui sont ouverts, euh, soit directement sur quelqu'un qui travaille ce qu'on appelle au helpdesk, hein, donc au support depuis quelques années, et, et puis la possibilité euh, indéniablement de travailler en télétravail, ce que nous on a mis en place hein, avec nos étudiants, ce qu'on a mis en place nous en interne aussi, et de pouvoir faire du support en fait bah, de chez soi. -à on prend son ordinateur, on l'allume et voilà. On fait notre support. C'est très important et la plupart des entreprises du bassin valentinois veulent le mettre en place. Hein, vraiment. Très bien. Euh, oui, J'avais juste une question du coup sur les profils des personnes. Donc là, on a vu qu'il y avait la possibilité en alternance, la possibilité en stage. Mais nous, il y a une question qu'on voit souvent apparaître dans les métiers du numérique, c'est la mixité. Euh, Aujourd'hui, est-ce que dans les métiers du support... Euh, vous tendez vers une certaine mixité ou ça reste encore euh, majoritairement masculin Alors, je, me, je me permets de prendre juste la, la parole là-dessus. Concernant la partie euh, donc, ERP dont on a parlé tout à l'heure, 50-50. Pour l'autre partie, la partie infogérance, euh, on, nous sommes, nous, à l'heure actuelle, en tout cas chez IAC, à 100 sur du masculin. Mais il y, y a des profils euh, féminins, bien, bien évidemment. Il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout qu'on voit, on se rend compte hein, dans l'informatique que de plus en plus euh, de femmes arrivent. Euh, voilà. D'accord. Et, sur, et surtout, elles sont super fortes. Il oui. <rire> faut les garder. <rire> Il faut les garder absolument. Qu Il quoi. faut les recruter c est, c est et, les mais oui. et, et les fidéliser. Oui. c'est ça Mais prenez les filles, bien évidemment. <rire> et oui. Fred, pour IPGARD, du coup, si tu veux rajouter un mot. C'est ouais. juste pour rajouter mes petites anecdotes, mais qui n'est pas drôle pour autant. Mais c'est vrai que. Nous, dans l'équipe support euh, dans laquelle il y a cinq personnes aujourd'hui, on a une fille et c'est monstrueux en fait de voir comment sont encore les gens, parce qu'assez souvent, elle prend des appels, maintenant nos clients s'y habituent. Au début, mmh. elle, elle prenait l'appel, les gens appellent le support, elle répondait. on disait je peux avoir quelqu'un du support. Il y a encore une voilà. mmh. marche à franchir pour le monde du travail par rapport aux femmes. C'est euh, assez monstrueux, j'avoue que. voilà. C'est sûr que les habitudes. On la vie dure, oui, oui, je, je rejoins oui, effectivement. Nous, la, la personne, effectivement, euh, que nous avons au support, euh, elle, a, elle a cette qualité en fait de pouvoir euh, recadrer, même si c'est des certes, certains mecs hein, pour être un peu plus direct. Certains mecs qui sont pénibles, elle a la force de les recadrer, et ça, franchement, c'est euh, admirable. Il faut qu'elle continue de le faire. Et façon, c'est pas lié que à l'informatique, hein, il faut pas se leurrer c'est pas le support informatique, ça c'est pareil partout. Donc, euh, cette femme-là qu'on a chez nous, chez Ziac, elle ne se laisse pas faire, elle a bien raison. Il faut qu'elle continue de faire ça. Voilà. Si elle m'entend, et je suis persuadé qu'elle est en train de regarder, euh, qu'elle continue. D'accord. Bon, j'imagine que quand quelqu'un vous rejoint, de toute manière, euh, un homme ou une femme, finalement, vous, vous, vous, êtes, vous travaillez en équipe. Donc, il est intégré dans une équipe, pas le support, ce pas un métier. Euh, en solo ou on est seul face à son téléphone toute la journée. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose... Un travail d'équipe, vous confirmez euh, je... Totalement. Mmh. Euh, tout, seul, euh, tout seul, à mon sens, euh, dans un support, on n'avance pas. Il euh, n'y a que l'équipe qui pourra tirer vraiment le, les, la personne vers le haut, donc euh, lui apporter de, des nouvelles compétences euh, sur d'autres terrains. Donc, euh, pour, à partir du moment où il y a une bonne équipe, pour moi, il y, y a un bon support. D'accord. Pas d'autres questions, je vais. Euh, vais peut-être vous demander une dernière chose, allez pour pour conclure. Euh, déjà, je vous remercie pour vos interventions et mm -hmm. du coup, ce que les messages que vous nous avez fait passer. Hein, je pense notamment à, aux qualités, la curiosité, à, à des métiers qui sont mixtes et à travailler en équipe. Quand on fait du support, on n'est pas seul, on n'est pas isolé à, à devoir répondre à des clients. Donc ça, je pense que c'est c'est super intéressant pour pour se motiver là-dessus. Pour conclure, je vais vous demander, euh, si l'un d'entre vous veut se lancer, de nous raconter euh, une, une bonne blague de support informatique. Pour vous, euh, est-ce que quelqu'un a nous, une petite blague de support informatique à nous donner et souhaite euh, la livrer à nos, euh, aux personnes qui nous suivent euh, sur euh, Facebook non, mmh. oui. Pas de... Juste une, Guillaume. Socialement bah, ai une, une... Allez. <rire> oui, j'en ai toujours. <rire> bon. Alors, au support... Voilà, il faut Merci. se dire que de temps en temps, vous avez des clients qui vous appellent, hein, pas très, des fois pas très compliqué. Vous allez leur demander d'ouvrir une fenêtre. Il <rire> faut hmm, faire attention à la fenêtre, hein. très important. Voilà. Ok. Euh, classique, mais efficace effectivement. Je te remercie Guillaume. <rire> Je te remercie. Je remercie donc Fred, Guillaume et Rémi, donc des sociétés Isiac et Pegarde pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et euh, du coup, les personnes qui nous suivent sur Facebook, eh ben, on vous donne rendez-vous demain, 14h, pour euh, la suite de cette semaine du numérique, avec euh, d'autres métiers, euh, puisqu'on va parler de communication digitale demain. Donc les métiers de la communication digitale et du community management, dans un premier temps, Donc euh, là-dessus, et à 15h30, donc 14h, communication digitale, et à 15h30, euh, nous allons parler des métiers de la fibre, qui sont aussi en plein boom, en pleine expansion euh, actuellement. Un grand merci à vous. À bientôt. Avec plaisir, merci. merci. Bye. Merci à vous.